écoutez mon les Orstoniens, j'espère que vous allez bien suivre. Vous allez voir le deck fou, le deck déjà top méta, finalement le meilleur deck déjà de la méta. Alors c'est le meilleur deck du moment, jour 1 de la méta. C'est un deck qui coûte pas cher en plus, c'est un deck qui a un win rate stratosphérique, c'est un deck qui n'a pas de counter, c'est un deck qui peut gagner T5 mais qui gagne en général entre le tour 6 et le tour 8. C'est une folie, vous avez déjà dû rencontrer ce deck, vous avez déjà et ça, c'est assez dingue Parce qu'on est quand même dans une méta avec une nouvelle classe. Mais normalement, vous avez déjà entendu parler de ce deck. C'est tout simplement le deck Crash Foudre. En plus, je suis assez fier parce que c'est quand même la carte que j'avais euh, présentée en exclusivité. Merci d'ailleurs euh, à Blizzard. Pour le coup, c'était pas une carte nulle. C'était une carte absolument incroyable. Alors l'idée du deck, c'est de mettre un maximum de dégâts à l'adversaire avec Crash Foudre. On attaque avec des armes pour l'améliorer. Avec les Cire à l'Arc, avec les Fusils, avec les Cherche-Sans. Je vous parle du Mulligan dans la vidéo. Euh, on a du bran, on a de la zola, on a du euh, maître brasseur pour les remonter en main, la dompteuse pour aller les chercher, l'éleveur pour aller les chercher. On a des AOE comme aiguillon qui fonctionne avec tir à ricochet, aiguillon accessoirement avec... Euh, avec tir des arcanes, on a nuée qui permet de remonter en main les crash foudre. Ça fait tellement, mais tellement, mais tellement de dégâts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt à voir ce que ce deck fait à la méta. Ce deck fait beaucoup de mal. Beaucoup. Alors, je le présente. Mais moi, j'y peux rien. Je vous présente juste le meilleur deck pour le moment. Mais ce deck-là, il va être nerfé parce qu'il fait beaucoup de mal à la méta. Sur ce... Bon visionnage. Et c'est parti contre un démoniste. Démoniste contrôle, démoniste agro. On ne sait pas et c'est normal. Et il ne faut pas savoir, il ne faut pas avoir des certitudes en début de méta. C'est le meilleur moyen de faire une connerie. Donc on va. De toute façon, ce deck-là, c'est un deck combo. Euh, c'est un deck qui a vraiment vocation à. Euh, on va dire avoir une sortie un petit peu euh, standard, quel que soit finalement euh, le, deck, le deck de l'adversaire. Donc l'idée, c'est vraiment de garder au mulligan. C'est ce qui est, ce qui est euh, on va dire, conseillé par le joueur qui a créé le deck. Qui a fait le top 1 légende avec De garder le sire à l'arc De garder le cherche sang euh, Voilà d'essayer d'attaquer de, de, tout simplement Avec un maximum d'armes S'il y a des créatures on peut les buter Ou alors on peut aller face Mais en général on va quand même plutôt essayer de les buter En tout cas les créatures de début de game Donc voilà on essaye de, de, de réfléchir tout simplement Alors Alors cherche sang c'est intéressant Et je pense que je vais plutôt taper là Faire le petit éleveur est-ce que je le prends maintenant bah en soi euh, oui en soi oui je pense hein. je pense que oui quel intérêt d'avoir la vipère pour euh, permettre d'aller de piocher une nouvelle carte qui nous permette d'aller chercher crash foudre ça n'aurait pas de sens donc autant le prendre tout de suite et accessoirement on peut aussi l'utiliser sur la créature de l'adversaire Est-ce que je balancerai pas ça Je sais pas. Ça c'est intéressant en soi. Hein. En vrai je vais le faire maintenant ça. Comme ça j'ai ce trade là. Je, redéble... je redéveloppe pardon, ma petite arme. Ou alors mon pouvoir. En mode... Euh... Ah, peut-être le pouvoir en vrai. C'est agressif hein mais je pense qu'on a besoin de burster surtout contre un démoniste zoo. Je pense qu'on va... On va rentrer le pouvoir là. Comme ça, prochain tour, on refait pouvoir cherche 100. Et en fait, ça, on va limite le jouer T5. Ou ouais, genre Bran, euh, Crash Foudre. On va faire ça. Ça, ça, et bim. Ouais, ça fait beaucoup. hein. Ça fait 5, prochain tour, ça fait 6. Euh, je le balance. Euh, je presse l'étale, hein. franchement. <rire> c'est con, mais j'ai presse l'étal. Sachant que j'ai ça. Donc, je peux remonter mes serviteurs. Donc, ouais, c'est incroyable. Le deck, logiquement, il est censé l'étaler entre le tour 6 et le tour 8. Donc là, T6, on a gagné. Ah non, on a gagné maintenant. Incroyable. Donc, boum, Bam. Et bam. Bam, bam Et là, le gars, il se dit... Ah, ça me saoule, cette extension, j'arrête. <rire> et on a éliminé un joueur. Et c'est pas bien. <rire> on, on se marre, mais c'est pas bien. Faut pas faire ça. Mais il est magnifique, ce deck. Il est pas cher en plus. Parce que Zola, c'est fondamental. Euh, Talnos, c'est fondamental si je dis pas de conneries. C'est vrai que c'est une carte qu'on joue tellement plus. À l'époque, c'était. Euh... Qu'est-ce que je remplace bah, D'ailleurs, c'est un peu le cas maintenant, même si c'est vraiment euh, bizarre. Mais en vrai, à l'époque, c'était vraiment. J'ai pas cette carte, je mets quoi Talnos. Genre, Talnos, ça rentrait dans tous les decks. Mais bon, les, les, les cartes étaient moins puissantes. Les, la méta, de manière générale, avait moins de puissance. Mais en vrai, ce deck-là est pas cher et méga violent. Lortomar, Et le chasseur. Bah, ça doit être les matchs mirror. Hein. Ce deck-là, il est depuis quelques minutes, quelques heures. En vrai, on peut presque parler de minutes. Depuis quelques heures, il est méga, méga populaire. Donc, on va garder Sierra L'Arc et on va virer le reste, même si cette combinaison est cool. Ce pas des cartes que j'ai envie d'avoir. Je pense que j'ai envie d'avoir les trucs du style. Euh... Non, pas Talnos. Du style éleveur, du style dompteuse. Vous voyez, des cartes qui font un peu de value aussi. Parce que garder en main. Parce que le problème c'est que si je dis je garde euh, Bran plus euh, euh, la, la crash foudre. Ça veut dire que je vais les garder en main quoi. Je vais les garder. Ça fait vraiment des cartes mortes. Et ça veut dire que je fais pas de sortie. l'idée c'est quand même d'avoir un, un semblant de sortie. Un peu curvé. C'est pas mal nué mage. Je pense que ça va se garder plus tard mais... Ouais bon au Biosin. Hein. Eh <rire> hey, salut toi. Au biosant hein. bam. OK. Écoutez, le premier qui a son bran, hein, enfin, pas forcément en vrai. Parce qu'on peut aussi tempo un peu mais il y a quand même quelques bursts dans le deck, quelques anti-bêtes. On a la fameuse aiguillon qui est très très cool avec le tir des arcanes avec tir à ricochet surtout. Et c'est vrai que c'est un deck de c'est un deck de con. Franchement, c'est un deck de con. Mais pas le con, genre, pas le con méchant, le con genre, euh, je veux gagner, on est jour 1, jour 2, début de méta, je veux gagner, je prends ça. Mais en soi, c'est aussi beau jeu parce que c'est rare les decks, les decks qui, qui sont des decks chasseurs et qui ne sont pas des decks toxiques, enfin, c'est toxique au sens, c'est trop fort pour le moment, hein, évidemment, euh, aussi bien dans 3-4 jours, euh, ce deck là, il est hard counter, mais pour le moment, c'est indéniablement trop fort. Et c'est pas un chasseur face, donc ça c'est quand même intéressant. Oh, je vais le jouer. Hein. Comme, ça on recycle, hein, la carte, hein. comme ça on recycle la carte. Comme ça on recycle la carte. Il va falloir les dompteuses. Il va falloir des vipères aussi. Un hein. vipère qui permet de gagner le match-up. <rire> c'est con. Ça, ça, ça c'était con comme phrase. La vipère permet ga de gagner le mirror match de chasseur. Imaginez, mirror match de chasseur alors que dans le jeu il y a une nouvelle classe. voilà bon, la nouvelle classe évidemment qui est très très cool. Hein. Mais c'est un tryhard le gars. C'est un tryharder parce que ça veut dire qu'il a regardé un peu sur les internets et il a vu que cette liste avait parfait. Ah non pas du tout, bah écoutez il joue pas du tout cette liste. Et ça c'est plutôt agréable, ça va faire un vrai match. Donc lui il joue une liste avec des dégâts des sorts. Donne plus 1 au dégâts des sorts à tous les sorts des arcanes de votre deck. Donc, très fort. Hein. La grosse légendaire qui va bien. On va la recycler cette vipère, je pense. Très cool, ça. On va face. On va développer le cherche-sang. Prochain tour, on aura Aiguillon, tir à ricochet pour raser le board. Faut faire gaffe, c'est un deck burst. Faut faire gaffe, c'est un deck burst. Après ça, ça met déjà 4. Ça mettra peut-être 5-6. Donc on a déjà 12 à distance. Plus la nuée. permettra de récupérer. Enfin, Solide. Même prochain tour, on peut faire des choses comme ça. Hein. Genre, s'il y a une grosse créa, on peut très bien faire Bran, Crash. Après, il faut que le Bran puisse mourir pour le récupérer en main. Ce qui n'est pas le cas ici. Ok. Là, on va faire... Confère ah, toxicité à vos sorts Tire ricochet Bam bam bam oh, C'est la carte que j'ai euh... ben, Je suis content parce qu'en vrai ce deck là Il joue la carte que j'ai Que j'ai présenté en exclusivité Crash foudre euh, J'avais présenté également en exclusivité euh, La guetteuse œil perçant Une carte intéressante Et également l'arma 6 Pour le coup je pensais vraiment pas que ça, ça allait être joué Après on est en début de méta on s'enflamme, c'est normal, on a raison de s'enflammer sur un deck comme ça. Mais chaque jour a sa vérité. Surtout en début de méta. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est le meilleur deck de la méta, de la méta d'aujourd'hui. Ce sera peut-être le meilleur deck demain. Mais ça ne veut pas dire que dans une semaine, ce sera le meilleur deck. Ça, ça c'est très très important. Mais ça, c'est toute l'histoire que l'on a entre nous. Quand moi je dis c'est le meilleur deck de la méta, vous vous considérez c'est le meilleur deck du jeu. Toute période, entre guillemets, presque confondue. Quand je dis c'est le meilleur deck de la méta, c'est le meilleur deck de la méta. La méta, là. Chaque jour a sa méta, presque. À un moment, chaque jour n'a plus sa méta, mais... Bon, bref. Donc là, on est à combien On est à 6. Est-ce qu'on tape là-dedans et ça Je pense bon, c'est OK. Comme ça, on a une attaque de plus. Vous voyez Comme ça, j'ai une attaque de plus. Et en fait avec 6 mana je pourrais renvoyer Crash Foot dans la main. Donc j'aurai 7, j'aurai 14, j'aurai 28. Donc prochain tour j'ai 28. Si je joue une créa j'ai 28. Vous voyez pourquoi Bran, Crash Face, 14. Avec l'arme qui va Face. Nuée, Bran ne meurt pas, Crash Foot meurt et revient dans la main. S'il n'a pas de créa j'ai pas, pas les dégâts mais je pense c'est ok quand même. Peut-être quand même les dégâts. On peut faire le rentrer le pouvoir, je pense qu'on va juste faire ça. On est à 15, on craint rien. Et prochain tour, on a, on a les dégâts dans le visage. Lui, il reste à 7, évidemment. Je jamais si on fait pouvoir et qu'il se heal. Je pense pas qu'il y ait du heal dans son deck, mais. Ouais, ça va vite, hein. Là, tour 6, on a gagné. S'il avait une créa, on avait gagné tour 6. On a gagné tour 7 ici. La gamme d'avant, on a gagné tour 5. C'est stable, ça fait beaucoup. J'ai même envie de dire que contre un druide vu que ça gagne vite, même un druide qui gagne beaucoup d'armure en vrai il a pas encore possiblement la possibilité de gagner beaucoup d'armure si on va très vite. Je pense que ça peut être évidemment les match compliqués, hein, les matchups qui vont développer de l'armure, mais. Le frame me crash foudre évidemment. Continuer. On a perdu hein. Bah, à moins qu'il nous mettent euh... Ce que il nous met que 7. Donc il faut qu'il rajoute un burst. Il à ricocher. Vous voyez c'est beau hein C'est vraiment très intéressant. Un peu stupide. Il est vrai. Et lui, il joue une version... En fait, il joue plus ou moins le même deck que nous. Mais il a des guetteuses. Je pense que sa version est un poil op moins optimisée, évidemment. Mais l'idée du gars est intéressante. Il joue quand même des armes. Il joue les bonnes cartes. Il joue la nuée. Il joue l'Alduron. Donc, euh, pas mal. Pas mal. Enfin, je dis qu'elle est moins bien optimisée. Je me base juste sur les faits. Hein, sur le fait que le deck a fait top 1 légende. Donc, je pars du principe que c'est à l'heure actuelle la version la plus optimisée. Mais évidemment, elle tend... A s'améliorer forcément Et heureusement sinon c'est vraiment nul comme jeu Le chevalier de la mort Bonjour toi Donc gardons les armes Pas forcément fusil quoi Quoique fusil harpon, Ouais si je pense que je cherche sans fusil à pont quand même Et on va garder toutes les armes Ok on va garder toutes les armes oh, avez... Renatal, donc 40 pv Donc j'imagine peut-être pas vert Pistage on va le faire Bah ça c'est cool hein. On enlève en plus des cartes qui sont pas très intéressantes ici C'est vraiment un très, in... vraiment super, le pistage il est génial ici La goule peut être un deck contrôle alors s'il y a Ghoul maintenant. Je fais quoi, je fais juste l'éleveur ici. Je pourrais prendre la vipère presque. Ah. Et il y a souvent des armes dans les trois dans les rois liches. Hein. Dans les trois couleurs il y a des armes, un peu moins en vert mais Et il peut se Enfin pas en mono, si quoi qu'en mono vert il peut quand même mais... Ok. Là on va bah, chercher 100, taper là. On va. On peut presque piécer le deuxième éleveur. On n'a pas forcément besoin de la pièce. On a envie de curver. Peut-être un peu. Je pas contre cette idée, mais je trouve pas ça incroyable. Non. Si. On va le faire, ça met une créa de plus. On va le faire, on va le faire. Au prochain tour on pourrait piocher la dompteuse. On pourrait juste faire euh, Jeune Maître Brasseur et récupérer euh, ça. Institutrice. Donc là, on peut trade et retaper avec cherche sang Alors, pour, pour faire gaffe, les PV vont baisser. Bon, pour le moment, on n'a pas l'info. Hein. Il a joué Baron, Ghoul et Institutrice. Donc franchement, on n'a pas l'info. Institutrice, très bonne carte, évidemment, hein, dans les 3 decks Roilich. Les trois decks Chevalier de la Mort. La fameuse Zola. On va trade Bon Zola là dessus non, je pense que je vais faire face Mettre brasseur Ou alors on fait crash foudre et on remonte crash Food maintenant Mais J'aime bien l'idée de faire ça Et de le rejouer Vraiment pour jouer Pour continuer à bah, utiliser toute ma mana Faire des choses Là par contre je pourrais prendre la vipère mais j'ai pas trop l'info alors prenons crash-food, et je pense que là on peut vraiment jouer tempo, au prochain tour on fait crash-food-face into Zola Ça me paraît assez intéressant, à un moment il faut quand même commencer à faire des choses quoi Le crash-food il va être nerfé je vous le dis Le sang-vampirique, et bah ben, c'est un 3-rouge, bah ben, voilà Ça va être compliqué là, parce qu'il a beaucoup de points de vie le garçon c'est à dire qu'il ne pas ça. Le Bran. Bam. Bam. Bam. Et bam. Alors on met du board, hein, c'est important. On met du board. On a une combinaison qui coûte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si jamais on veut jouer les 3 crash foudre. Je pense que ça va être le play, ça va être vraiment bran, euh, triple crash foudre Chacun va faire pas mal, hein, parce que là on va attaquer tour 6, tour 7, tour 8, tour 9 Donc on a encore 4 attaques Donc 4 attaques, ça fait, chacun va mettre 8 Donc 8, 16, 16, 32, 48 Donc on a 48 dégâts au tour 9 Le cadavre Très fort hein, ça, très très intéressant ça va dans la tête, ça va sur les créas, c'est assez polyvalent. Pas très cool comme carte. Donc là on est à 4, donc on peut taper dans l'institutrice. Et ok. Je pense qu'on pioche. Après peut-être qu'on a quand même envie d'aller fake. Là on sait qu'on a beaucoup, mais on a beaucoup dans longtemps. Donc je sais pas trop, heureusement que c'est un deck contrôle, on a le temps. Après si c'est pas un deck contrôle, il a moins de PV, donc on a moins le temps, mais en même temps on met plus de dégâts rapidement, on tue plus vite. Là, on, est, on tue un peu le, le plus lentement parce que le gars, il gagne 600 points de vie par tour. Ah, on a beaucoup d'armes là. Ah, ça me paraît cool quand même de taper, d'avoir le petit... Euh... On ouais, va même, même presque faire un crash foot face. Probablement on s'inquiète pas. Probablement on s'inquiète pas. Bon, on sait qu'on a beaucoup. Donc on peut lâcher un crash foot défensif. <rire> Théotard. Après, on a beaucoup de cartes en main. Donc il n'est pas, pas obligé de nous choper notre Bran. Par contre, si je chope Bran, ça va piquer. Bon, Théotard, évidemment, toujours cool hein, dans les decks mono-contrôle. Euh, mono Bon, a priori, il a réfléchi, donc c'est peut-être pas Bran. Ah, il a chopé notre Bran, hein, ce coquin. Il a chopé notre Bran. Ok. Il a chopé notre Brad, ce vilain. Euh... On a 6 par carte. On a quand même pas mal, hein. On a sûrement gagné au tour 8, je pense. Après, ouais, il nous tuera pas, hein, d'ici là. Ok. Là, on va, je pense qu'on va face avec ça. 6, 6, 6, on a 18. On développe une arme. On développe un pouvoir. On full le dégâts dans le visage. Et prochain tour, on a pouvoir. Plus triple crash foudre, donc on a 21 plus 3, 23 plus... plus euh, 21 plus 2, 23 plus 3, 26. Donc on a 26 dégâts au prochain tour. Ouais. On n'a pas l'état au prochain tour. Est-ce grave Pas tant. En vrai pas tant, parce qu'il n'aura pas forcément l'état lui, donc ça reste ok. Ça Reste ok La meilleure draw serait sûrement l'aiguillon euh, pas l'aiguillon d'oursin Le tir ricoché. Après il y a des draws très intéressantes Comme euh, la flèche invoquée aussi Et l'idée c'est peut-être de un peu raser le board Pour se prémunir d'un potentiel létal Même si bon c'est un deck contrôle Il a pas beaucoup de dégâts mais il peut avoir les armes quand même hein. L'arme 5-2 lien de vie il peut l'avoir Lance drain sanglant ouais, Ça par exemple hein, Ça peut donner de l'armure au prochain tour ça va être compliqué. Intéressant ce match, hein. Faire des arcanes. Il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on est obligé de tuer un truc, sinon on ne gagne pas. On a 7. Ah non, j'ai compté euh, 6 et 7, hein. Là, je suis pas loin en vrai. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Parce qu'il a. Ouais. Ah, c'est une folie, hein. Ah, quelle folie. je foudre Ah, je suis tellement pas loin, sérieux. Il gagne 7 d'armure, est-ce qu'on gagne au prochain tour? En vrai, prochain tour, on a 8 fois 4. Ouais, on gagne. Hein. Parce qu'on a 8 et on a un autre crash foudre. Donc, on a 4 x 8. 16, 32, on a 32. Donc, à moins qu'il nous tue maintenant. Mais encore une fois, c'est pas forcément évident. Il a 5, 6, 7. Il a 7 dégâts. Il nous tue avec Alexandre Mogren. Parce qu'il fait Alexandre Mograine plus la goule. Et il aurait pile poil 11. Ouais. Donc là, il a une possibilité de nous gagner. Il fallait bien tout ça. Hein. Il fallait vraiment tous ces deux heals. Son Théotard, vous voyez, ça demande quand même beaucoup de, beaucoup de ressources. Hein. Sait, Le bran, sait, ok. Ouais, c'est bon ça. Ça démarre bien. Ça peut mal finir, mais ça démarre bien. C'est bizarre qu'il ait pas joué son Astalor. C'était 5, c'était safe en vrai. Il pouvait même bran et Astalor. Attends, mais il a fait n'imp là. Il pouvait bran et Astalor. On est d'accord, il a Astalor en main. Il faisait Bran, il gagnait 14 d'armure. Bah oui il a mon Bran, il gagnait 14, ah, il voulait peut-être avoir l'étale maintenant mais, ah, remarque il peut avoir l'étale avec les cartes bleues Non hein, il va la perdre cette game hein, il va la perdre alors qu'il aurait pu gagner 14 c'est vrai Bran à alors ouais À moins qu'il me surprenne maintenant mais je pense pas il est bloqué Bon bah on la gagne celle-là, hein. on la gagne parce qu'il est bêta, après s'il gagne 14, euh... c'est pas létal je pense, hein. j'ai beaucoup mais s'il gagne 14 c'est sûrement pas létal. Ouais Branas alors ça marchait, hein. il faut qu'il ait 7 7 de soif de sang, sachant que la soif de sang elle fonctionne euh... sur les manas au début du tour, pas sur les manas qu'il vous reste au moment où vous jouez la carte, sinon euh, ça marcherait jamais. En fait, quand tu gagnes un deck comme ça, c'est vraiment qu'il y a du burst de manière débile. Il y a trop de burst. Hein. Parce que là, franchement, le gars... C'est un paquet de PV hein, qu'il a dans son dans son deck. Hein. Avec du, des points de vie. Hein. Le fameux druide Bah voilà, le druide alignement, qui est top 1 légende aussi ce matin. Qui a euh, beaucoup d'armure, qui a gagné beaucoup de cartes. Je pense que je vais pas garder le fusil harpon. Parce qu'en vrai, ça m'a vraiment bloqué dans la main. Je crois que je vais juste garder Cyril Arc. Ok. Ouais, je pense. Que... Alors, peut-être c'est un peu result oriented mais... Ouais, il y a ce genre de choses, par exemple, qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir de... 3 euh, armes en main. Ça fait beaucoup de stack, hein, quand même. Hein. Sachant que ça, ça peut même se... Genre, avec la lui, on peut aller chercher l'Horticulteur le... horticul... 3-2. C'est pas intéressant, d'ailleurs, le cherche sans dans la méta. Relou, ça. Euh, euh, relou. On va trade, ça. On va full face. Théoriquement c'est jamais une très bonne nouvelle De trade les, les créatures du druide Mais ah, Surtout que ça c'est un peu chiant mais... Peut-être faut pas trade Faut aller full face mais ça c'est horrible hein, zombie manchot. Hein. Pour un mana c'est 3 créas. Ouais fallait pas trade du tout Tray bad Je perds sûrement là dessus pas trade. C'est pas grave. On va quand même essayer de se battre. On va quand même essayer de se battre, mais il fallait pas trade celle-là. Elle est trop chiante à trade. Je sais pas pourquoi. C'était, en fait, c'était un play évident, mais c'était un mauvais play. Ok. On a des, on a des choses à faire quand même. Ah oh là là, j'ai fait tellement d'impôts. C'est pas grave, je peux aller chercher des choses avec ça. Crash food. Je peux crash food là-dedans hein. Sûrement le play hein. Ou alors on.. Enfin, il faut hein. ah, en vrai ça. Bon ça d'abord. Ça et à toi. J'attends un petit peu pour la nuée. Ok. Ouais, on va essayer de contrôler quand même. Hein. On peut pas le laisser trop s'étendre. Sinon, il va mourir en deux... il va... on va mourir en deux attaques. Probablement de toute façon on n'a pas Bran, on n'a pas tant de dégâts. Je pense ça a du sens. Je pense que il faut trade dans ce board. Enfin contre Druid Aggro, mais il faut pas trade ça. Bon, ça c'est cool pour nous. 03 3 qui fait rien. C'est des 1, 1. Euh, Faire une puissance ici. Ouais. Encore postage, ça va. Postage, c'est cool. Pas ah, cool. C'est ok, quoi. Garpon. Vous aviez faim. Hein Un avant goût de l'hiver. Bon, prochain tour j'ai les crashs, j'ai combien J'ai 21, j'ai 7, 3 x 7, 21, 21 et 3, j'ai 24. Donc vous voyez si j'étais allé face un peu plus j'avais 24, en fait je gagnais ici. Mais en fait c'est totalement stupide hein, mais en fait j'avais, j'ai pas voulu l'accepter je crois dans cette game. De fait que d'aller face ça allait me faire gagner, parce que ce serait une insulte à Hearthstone en vrai. Et en vrai ça me fait gagner. C'est honteux hein. Voilà j'ai l'étal hein. je crois, peut-être pas en vrai, c'est 7, ah non parce qu'il fallait les 3 face En gros il faut 21, j'ai 21 en fait parce que si je fais ça, ah non c'est la 3-4 qui trade, ça marche pas En vrai, il euh, ne faut juste pas mourir au prochain tour. Mais a priori, on est mort au prochain tour, non Ne touchez pas à mes bêtes. Il y a ça. C'est 4-3, ça meurt même pas sur les 2-4. C'est la mer noire. C'est hein. quoi En vrai s'il a un boost on a perdu. Et ça. Le dépit. J'ai gagné au prochain tour, mais.. Il a un boost on a perdu. Ah ouais, parce que vous voyez là, typiquement, la dompteuse, elle bloque. Ouais. Et my bad, hein. franchement, cette gamme, elle est clairement gagnable. Hein. En vrai, si je vais full face, là j'ai l'étal. Faut juste que.. Faut je... déposer encore un peu plus le cerveau. Ce qui est problématique quand même. Parce que à la base, ce deck là, il, il peut avoir un potentiel beau jeu. Même si ça gagne vite, c'est pas gage de, de, de débilité que ça gagne vite, ou que ce soit fort. Mais là j'ai quand même l'impression que le gameplay le plus efficace, c'est vraiment le gameplay bam bam bam dans la tête, et en fait je te mets facilement 30 quoi. Il n'y a pas le côté, il faut que je gagne du temps pour vraiment setup une combo qui nécessite beaucoup de cartes. En fait dans la combo il n'y a pas de cartes quoi, et même sans Bran, tu fais ça fait trop trop de dégâts. Là, ça, moi ça me pose problème Cette game là elle me pose problème Alors je la perds parce que je suis bêta Mais en même temps je la perds parce que j'ai envie de réfléchir Je pense que si j'étais totalement neuneux, Je la gagnais easy celle là Genre mon petit neveu qui vient de se mettre à Hearthstone là, Qui a genre 7 ans et il... Là il me, dé il me défonce hein. <rire> Là il a un meilleur win rate que moi avec ce deck hein, je pense hein. Ok on va garder cherche 100 euh, Je pense qu'on va garder les dompteuses Pour le coup les deux Là c'est plutôt cool comme curve, parce qu'on a déjà notre arme, hein. si on n'a pas notre arme évidemment il faut une arme T1, c'est important, T1 ou T2. Je pensais hein. enfin, ça mais un peu embêtant. Bon, ça on peut pas le tuer. On peut arm passe. Un peu bizarre mais. On va arm passe, je pense. Pièce yes, euh, dompteuse into dompteuse. Brisame. Là. On va prendre la vipère je pense On va prendre la vipère Ouais c'est pas évident là Donc il trade trade mais il peut re il une arme peut, Et au pire dans tous les cas on fait la dompteuse Bon pas évident cette partie On n'arrive pas à proc le cherche sang Ok bah, il va attaquer, si on peut proc avec euh, flèche, on va d'ailleurs le faire je pense. Même si c'est trop chelou. Ah non on va full face. On va faire ça et full face. Vous aviez ben bah, en fait maintenant on a une autre arme. Peut-être on aurait même du pré shot entre guillemets en se disant on a une autre arme mais. On est à 21 comme on a un, un minimum le la temps, temps non Cette oh. 3-4 faut, faut la gérer. À votre ok, on peut taper dans la 2-2. ça fait plus rien on a plus de bêtes on hein. peut jouer ça et zola dessus on peut faire genre ça. ça voilà pour le board et face L'idée c'est quand même de prendre un minimum le board, même si c'est pas des grosses prises de board, c'est pas un démoniste mais ça peut faire un peu peur, ça peut l'objet à trade, ça peut me faire gagner du temps, ça peut moi me permettre de trade parce que j'ai pas vraiment de façon de, de détruire son board, si ce n'est avec mon board. Bon ça c'est pas trop grave a priori, à moins qu'il nous, en en nous enchaîne des secrets de druide. des secrets de druide euh, des, sec <rire> des secrets de mage. La preuve ça me doute. Ah pestiféré, c'est fort. Très très fort ici. Trade. Hein. Il a plein de cadavres, ça fait flipper. Des vols de vie de 2. On va les buter. Hein. Ok. On a la combo, on va la faire. Aiguillon. Ricochet. Face. Face. Cherche sang. A toi de jouer Yugi. Là on a fait un beau setup. On va pas forcément l'état au prochain tour. à part si on top deck Bran. Là on l'aurait. Mais... Oh Heureusement qu'on a ça. Ah, la vipère est cool ici. Vipère. Face, face, ça, ça, juste pour la créa, et on devrait trouver l'étale, on a 6, on a 12, 12, 14, 14 et 5, 19, plus maintenant, mais ça veut dire qu'on reste à 10. Ça me va, ça me va, on gagne des PV, mais nous on gagne des, des, de l'attaque, là pour le coup on peut faire pistage bran, ça me va, ça me va. Ouais, pistage. On n'a pas notre bran. On va prendre ça. Face. Face. Face. Dans la main. Pouvoir. Faire à l'arc. on va gagner au prochain tour. Ok, ok. La goule, à ah, moi qui récupère des points de vie. Avec ça. Ça, ça récupère des lives. Il est à 24. La nuée. La nuée est cool en vrai. La nuée est plutôt cool. Faudrait jouer ça d'abord. En gros, faut faire un truc du style. Ah ouais, mais non. On va lui donner euh, 5 lives. Ah non, mais on va taper. Tant pis, hein, on va juste faire ça et ça. Pouvoir. Il met une créature qui n'est pas une créature lien de vie, on a gagné. Parce qu'on a la nuée dévorante. Genre s'il met juste un monstre, on a gagné. Par contre, je... c'est dans l'ordre d'arriver hein, avec la nuée. Donc il faut commencer par la 2-2, genre s'il n'y a qu'une 2-2. Ça fait peur. Visir. Ouais. En vrai, ça, ça peut se poser problème, hein, finalement. On l'a vu la game d'avant, mais là, le ça fait que ce soit 4-3 aussi. Vol de vie, ok. Bon, je fais X avec l'arme. Hein. C'est pas un secret d'armure quand même. Ça n'existe pas. Oh waouh, sérieux ah. Passe. Est-ce que Ah, sur Brad, on avait gagné, c'est moche. Sur Bran on a gagné, sur euh, Maître Brasseur on a gagné, sur une grosse créa on a gagné. Donc euh, la 2-4 c'est pas une grosse créa, il faut une créature qui est 3. Vous voyez c'est con mais si ça avait été 2-2 les deux, on avait gagné, euh, je sais pas si on avait gagné ici. Et on on, on écrasé, on faisait 16, ça faisait 32. Ouais il a 33. Allez joue des créas. Gagner 4 cadavres. Ça va. Voilà, on devrait quand même trouver l'étal. Je pense qu'on a 9, 3 x 9, 27. C'est la goule Les points de vis. man sérieux Et le bran là. Donc on fait... Sa face. pas face. Vous voyez, c'est con, mais d'ailleurs, c'est ce qui a été dit par le joueur euh, qui a créé le deck, c'est qu'il n'était pas sûr pour les, les 3-4 les pour 4. Après, ça prend le board. Là, c'est con parce que ça me fait quand même un peu gagner, même si à la fin, ça peut poser problème. Il faut aussi réfléchir à comment s'est passé cette game et le fait d'avoir les 3-4 qui grignotent, qui grignotent, qui permettent aussi d'aller chercher les cartes. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée, c'est que on peut pas juste se dire, ah bah de toute façon on aura toujours les deux, deux en main. Donc ça peut poser problème, mais en même temps je pense que c'est anecdotique par rapport à la puissance que ça génère. Parce que il peut aussi avoir des créatures qui ont 3 d'attaque, et dans ce cas là ça, pro ça proc, vous voyez. mais voilà, si on met un peu le doigt sur les trucs qui peuvent poser problème théoriquement, ça pourrait être ça. Ok. Bon, on a la petite arme. On est bien. Le Rénatal. On est moins bien. Bon, on a plein de stacks. N'empêche, en fait, je crois que j'ai cassé la malédiction des cartes reveal, hein. J'ai quand même révélé une des meilleures cartes de l'extension. Hein. <rire> ah, D'habitude, je révèle que des, que des poubelles. Je suis assez fier en vrai. <rire> ok. Ça, c'est chiant. Ah, c'est cool. Ah, après, est-ce qu'on peut prendre Vipère Mais de toute façon, il faut bien prendre les Crash à un moment. Après, il joue rouge. Il doit jouer l'arme rouge. Franchement, la Vipère est jouable. Hein. Je pense que la Vipère elle est prenable ici. Et je vais les pré-shot. En vrai, il y a des chances qu'il fasse pièce arme dans ma 1-3. Et que je réponde par Vipère pour reprendre le board. Non. Et au pire je le recycle. Mais là vu qu'il a beaucoup de points de vie, on peut pas se dire on va rocher. Donc il faut vraiment essayer de construire quelque chose. De pas trop. Ou alors on garde vraiment cette vipère pour l'arme lien de vie. rache foudre. Pas face. Je pense pas qu'il joue de. Donc on va juste faire cirer à l'arc pouvoir. On améliore, on a notre crash foot, tranquille main. On a Aiguillon tir à ricochet donc on a une AOE. On rase le board avec. Brisam. On n'est pas obligé de faire Vipère sur Brisam. Genre, c'est cool, mais en même temps, on n'est vraiment pas obligé. Non, je ne veux pas le faire. Par contre, je la garde pour l'arme euh, 5-2. Là, il pourrait attaquer, faire pièce, arme 5-2, lien de vie, et il prendrait la vipère. Franchement, c'est un play qui peut... Qui peut parce qu'il y a plein d'anti-bêtes qui ne peuvent pas jouer là. Donc en fait, il est, il, il est obligé d'agresser et de faire des plays de développement qui utilisent au maximum le mana, float, le mana flottant. Enfin, qui, ouais, voilà, pour pas avoir de flottant. Donc c'est un play qui peut exister, alors euh, il ne va, va pas tout le temps le faire, mais je pense que s'il l'a, il est il... censé le faire c'est cool. Vous aviez faim. Okay. Bon là on commence à avoir beaucoup. Hein. Là on commence vraiment à avoir beaucoup. Prochain tour on fera la oe parce qu'il commence à nous bourrer un peu. La pièce. Le croc gnomé. Ok. Doum, doum, doum. va voilà, viper on curve. Et bam. pas sur de cette viper. pas sûr. Bon, on a beaucoup là, On a 21. Cadavre, c'est cool il prend deux. Plus frappe, ça me va. Il gagne pas de life. Il gagne pas de life. Il est K30. Très bien. On va face hein. Enfin, ça, ça va, un serviteur, je suis bêta. Aiguillon tiers. Bah.. Rash remontoir, à toi. Voir. Passe. Un deck contrôle en face. On passe à 17 ici. Je pense pas que ça ait un énorme impact. Dommage qu'on ait pas eu d'armes là. Bon, C'est déjà beaucoup hein. Sur Bran on a gagné. Sur Bran on a gagné. Sinon on a 21. On a 21. Carapace. Carapace c'est un peu chiant parce que ça peut setup. Faut juste compter quoi. Pierre on peut trade ses, créa, ses créas mais.. C'est un peu dommage quoi. Voilà il nous met combien 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ouais non il faut le tuer une de ses créas je pense hein. mettre le tir des arcanes dans la tête et, et me dire que top deck bran top deck pistage bran me fait gagner non j'ai sûrement perdu là En puis j'ai pas j'ai pas pu stacker plus d'attaques d'armes c'est con mais vous voyez là il m'a manqué un peu d'armes ça arrive aussi là, on a 21 ouais sur bran on a gagné c'est sûr mais... et enfin, c'est pas sûr en vrai on a 14 par carte, on a 28. Donc non, c'est loin d'être sûr. Le recousu. Un peu chiant le recousu. Pas mal, hein, mais... pas mal, ça, mais bon. Stage. On met combien là 7 8 es. Ouais mais... Ouais, si hein Ouais mais je peux pas cibler ces cartes Je peux cibler les miennes Non c'est serviteur adverse Donc ça marche même pas Bah écoutez celle là euh... GG ça, là on a Fizzle, bon c'est un deck combo, hein. ça peut Fizzle, ça peut rater. Là on a raté, on a manqué d'une arme. Et bon après voilà, Monored ça va être le deck. Ça va être comme Druid, ça va être comme Guerrier control. c'est peut-être le nouveau Guerrier control parce qu'il a plus d'armes pour battre la main, il a plus de heal, il est plus sexy. Donc c'est peut-être le nouveau Guerrier control, le Monored. Demo. Bon si c'est un Demozo, on va full face. Quoique il y a moins de résilience, donc on peut peut-être qu'un peu trade. Car à l'arc on garde... Et le reste, on vire. En tout cas, je ne sais pas quelle est votre impression, mais j'ai l'impression que ce deck-là, il est déjà bien construit. Alors, il y a sûrement des petites améliorations à faire. Et je pense que les améliorations, elles sont plus du type méta que du type théorique. Dans le sens où c'est plus par rapport à la méta qu'on va peut-être améliorer le paquet. Que par rapport à sa force brute. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est stable. quoi. C'est stable, c'est bien. Peut-être une arme en moins. Et encore, là, il nous a manqué. c'est relou hein. Peut-être faut juste jouer 3-2 pour aller chercher la 1-3. La Il manquera pas de dégâts. maintenant. Mais... Non. Je pense qu'on manquera pas de dégâts avec ce deck. Enfin, dans ce match-up là du moins on manquera pas de dégâts. Donc je pense que je peux me permettre de balancer le panda juste pour bloquer un peu son agression. Vous voyez Bah en vrai ça c'est cool ici hein. ah, Peut-être que je peux commencer par ça. Ah j'ai envie d'aller face, sérieux. Les tirs à ricochet, c'est risqué mais j'ai envie d'aller face. Ah je pense c'est ça. Hein. Normalement on trade tout. Ah dommage ça les face. Pas très grave. On va trade quand même, il faut tuer ses créas. Donc là vous voyez on est content d'avoir les dompteuses en top deck. Typiquement si on a dompteuses on est trop bien là. Ouh ça c'est fort. Ça peut mettre une énorme créature sur le board. 2-5 je crois. 2-5 tonnes si je dis pas de bêtises. Non. Oh nice. Top, top cake Bon les 3 on va pas dans la créa. Hein. Là on va pouvoir commencer à jongler Avec les nuées Intéressant Allez, Bon là c'est un top cake hein. Plusieurs il là Magnifique vergaison hein. malicieuse C'est pas assez gros Pas assez gros <rire> Ça marche pas avec les nuées dommage Ça marche avec deux nuées mais C'est un peu bêta Non je passe hein, au prochain tour j'ai 6, ça ah, c'est à 0, ça fait 6, 18, j'ai gagné au prochain tour. Il met une grosse créa j'ai gagné, ça c'est pas une grosse créa, c'est chiant d'ailleurs. Il est bloqué on board donc en vrai il a pas l'étale au prochain tour. Je pourrais, c'est dangereux en vrai, hein. je pense que ça. Hein. En fait il peut rien m'inventer ici. Si hein. on réfléchit bien. Prochain tour j'ai l'étal parce que j'ai 8 et 3. 8 et 3, 11, 13. Nuée nuée ouais. Donc là je le bloque. Pour moi qui tue sa créa, qui développe la bibliothèque et quand bien même ça ferait pas l'étal. C'est une dinguerie ce paquet. Hein. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Et c'est pour ça que... J'ai décidé de commencer à tryhard vraiment fin décembre, début janvier. Parce que bon, janvier, c'est la, la, là où ça reprend le tryhard ladder. Alors, le ladder va compter. Et en fait, là, dans, pendant deux semaines, la méta, ça va être what the fuck. Il y aura peut-être des decks largement au-dessus. Et le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais on sait qu'il va y avoir... Enfin, logiquement, il y a un patch quoi à un moment. Donc en fait, tryharder maintenant, c'est intéressant. Mais on va tryharder dans une méta qui finalement va... Être totalement, enfin j'imagine, hein, et c'est souvent ça, totalement différente post-patch. À moins qu'il n'y ait pas de patch et qu'il y ait vite des counters à ça, et que un autre deck soit pété et qu'il y ait un décounter, et que la méta arrive à s'auto-réguler. C'est pas évident. Hein. Là on va chercher une arme. N'importe laquelle Ok. <rire> et, euh... et ouais c'est vrai que ça, t'as l'impression que tu peux rouler sur, tout le... sur toute la méta avec ce truc là quoi. Bon, j'attaque pas sur le T2, mais je peux attaquer sur le T3 quand même. Merde, j'ai baissé le son. On vais faire exprès, hein. je suis doué. Hein. Ok. Bon, c'est pas ce que c'est encore, il a rien joué. C'est peut-être un deck rouge, j'imagine. Un deck bleu, il a un peu plus de peps. Et un deck vert, il a évidemment des créas. Ok. main le rouge, c'est ce qui a l'air d'être le plus sexy. En tout cas, les joueurs, ils sont attirés par ça. Ah, super ça. Vous aviez super, non, plutôt crash. Hein. Un de Je peux pas attaquer avec l'arme ici. Oui. Ok. Ah. Pomme vampirique. Très bien, très bien. Le face. Je vais mettre un peu de board juste pour grignoter. Du style crash foudre en 4-3. Et Zola là-dessus. Juste pour avoir un semblant de board pour grignoter un peu et voilà. Je pense bon, que c'est ok. Prochain tour si j'ai pas d'arme je recycle la vipère. Trois poker. Ça c'est le problème. Brisam. Hein. Ah. C'est tentant en vrai la vipère de la jouer. J'ai l'impression qu'il a tellement danti dans son deck que. Ouais, mais je pense qu'il faut la recycler en vrai. Ça paraît fou, mais je pense qu'il vaut mieux la recycler pour avoir une arme. No arme. Pas dans le visage. Bam, bam. Where is my weapon? Where is my weapon? Ah là là. C'est dur hein, quand t'as pas d'arme. On en faut une de plus hein, en fait. Hein. Ok, ça c'est cool. On va sûrement avoir une arme quand même. D'où l'intérêt du pistage aussi. Genre, hein. si t'as pas d'arme en main, je pense que tu gardes pistage. Si t'as déjà une arme, tu gardes pas pistage. Allez, rendre au Ouais. Tira l'arc. J'ai est la d'exister, oui. ai mais. Bam. Bam. Bam. Bam. On gagne sur Bran. Euh, parce qu'on a 5, donc on a 10 par carte. bran bam, bam, bam. Non, on n'a pas les tables. Donc là, on prend 3 par tour. Hein. Genre, euh, on rase le board, euh, on bloque l'adversaire, on lui met les bras dans le dos, on prend quand même 3. Bon, a priori, on va pas lui mettre les, les mains dans le dos. <rire> lui va mettre son point dans notre gueule, j'ai l'impression. Bon, allez. Euh, Tir à ricochet serait incroyable ici, ça nous permet de tenir un tour de plus. Raphaël Urlande, c'est quoi cette carte? Oh, ça me gueule! Oh, le gars il me gueule en plus! Ah zut, c'est mort! Hein. Boche, hein. Il y a un Je fais une dernière par gourmandise. Bon, rien à dire! Hein. Rien à dire! Ça peut fizzle! Ça peut fizzle! D'où les flashs invoqués D'où En fait, le truc, ce serait presque t'enlèves un tir des arcanes, tu rajoutes une pioche. Genre... C'est un truc qui peut exister. Genre, je vois ça comme ça. Le roi Lich. Dernière game. Après, on arrête de cancériser la deur. En carpon, on garde. Même si c'est lent comme arme. Ou alors on se dit on aura forcément une meilleure arme. Bah en vrai on peut faire ça. En fait si on garde éleveur il faut forcément garder harpon. Pour être sûr d'avoir une arme. Après on peut tout virer et je pense que c'est ok aussi en mulligan. Hein peasant On va le tuer ce peasant. On laisse pas un peasant en vie. Ça veut dire qu'il joue mono vert je pense s'il joue peasant. Enfin mono vert. Vert en tout cas. Vert bleu peut-être. 30 pv donc ça doit être vert. Oh waouh Sympa Ça pâtonne ça, hein ça m'est incroyable là. Il me, donne, euh, il me donne à manger. Il donne à manger à mon arme. Il est pas un peu fou ce type là C'est pas bon hein son play hein. C'est pas bon du tout hein. Ouais c'est un deck vert. Deck full vert agro. Visez le ciel. <rire> Pardon. Ok ok. En vrai, fait, on a un joli tir à ricochet. Alors, je pense que je vais. Il est pas mo moche ce tir à ricochet, mais je pense c'est mieux de faire une autre arme. Je sais pas trop. Ah, j'aime bien. Un peu bizarre, mais. Face. Là on prend le play le plus agressif possible Chaque corps a besoin de ses Ça c'est gourmand je crois Si un mort vivant allié meurt après votre dernier tour Découvre une carte ah, ça, Il y a de la gourmandise là-dedans Mono hein. Peut-être pas trois verts en vrai, peut-être c'est un, un splash bleu Lanceur d'os C'est strong Ça me plaît ce qu'il fait notre adversaire Face on trade à 5, 15 Ah ça me choque pas de trade hein. Franchement c'est pas choquant de trade un peu On ah va bah Zola Comme ça au prochain tour on fait crash food Zola On a un peu le board et on, on set up Un T6 avec triple crash food Faut juste compter un peu Bon de toute façon on a, on a pas le champ On doit s'écraser là dedans Tu l'as déjà dit mon grand. Là on fait ça. Prochain ça. tour on a 18. On peut trade le board. Ok ça me va. Bah, C'est vraiment une version très agressive. Faut faire gaffe, faut pas qu'il pioche le nécropulite, nécrolipite, nécrosulfite. Le truc, euh, la furie sanguinaire, quoi. De ça. Pour commencer. Peut me tuer oui on safe on a gagné de toute façon ran double crash foot ça fait 28 et en attaquant ça fait plus 4 32 c'est dingue hein, parce qu'on arrive à battre aggro hein, parce que ça ça reste un deck aggro hein. le gars il joue à tous les tours des créas Alors, il a pas eu de peps en plus quoi ça reste que des créas un peu comme une arène mais ça empêche que sa cœur elle est forte quoi Quelle folie. Mais quelle dinguerie. Quelle dinguerie. En plus il est vraiment pas cher. Je vais me régaler. Je pense je vais un petit peu le jouer sur Amérique quand même. Mais... Et... Quelle merveille. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Magnifique hein. Bah, écoutez on va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, que vous allez... Euh... <rire> J'allais dire ruine. Vous allez ruiner. <rire> que vous allez ruiner le ladder avec ça. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.